Alors bienvenue dans les Break Up Taille <mérite> C'était toi, c'était nous dans le doute, le mépris dans la joie, dans le feu Avrir qu'on descide, c'est nos proches qu'il faut pas qu'on déçoive pas d'être indécis je suis toujours technique sur mes on perd pas donc Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve mon premier breakup diary. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant ma rupture, mon retour en France et tout, je vous invite à aller la regarder parce que je vais pas trop me répéter et ça sert pas à grand chose. Euh, pour vous donner un peu euh, un ordre d'idée, ça fait genre quelques jours que je suis rentrée en France, genre 4-5 jours je crois, et je pense que ça va faire deux semaines qu'on s'est séparés En vrai je m'en rends pas compte et je cherche pas à savoir non plus. J'avais envie donc de vous emmener dans ce premier épisode euh, pour vous donner mes premières clés, euh, même si encore une fois c'est pas parfait, hein. ici je partage juste mon expérience, et aussi bah, vous emmener euh, dans ma vie euh, parce que j'essaie de, de me changer les idées. Donc je vais me maquiller là, faut savoir que je me maquille pas beaucoup parce qu'une partie de mon maquillage est restée avec mon ex donc euh, enfin, je viens de récupérer tout ça et tout mais voilà dans tous les cas je me maquille pas beaucoup au quotidien mais euh, je vais me en même temps j'essaie de vous parler un peu de mes premières étapes du process et euh, cet après midi je vais à Dieppe voir Noémie parce que mon anniversaire est demain, enfin et ce soir. Comment vous dire que euh, c'est déjà assez déprimant comme ça Donc voilà. Et ensuite, ce week-end, je vais à Paris. Et, euh, je vous parlerai un peu de mon rapport avec Paris. Vous en ai déjà parlé pas mal, mais, euh, mais je pense que ça va m'aider. Ok, première étape, je vais mettre de la crème. C'est une crème que j'ai reçue, Sanoflore. Euh, je la trouve bien. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Comme vous pouvez le voir, je suis pas hyper bronzée. J'avais bronzé, mais euh, avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'on était à Bangkok et tout, euh, je vous avoue que c'était plus trop ma priorité. Déjà... Je pense que ma première étape dans cette rupture et dans tout, en fait, euh, c'était d'accepter, accepter que cette relation était terminée. C'est hyper compliqué, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout parfait. Mais en fait, c'est un truc qui m'a rassurée parce que je me disais je peux pas l'oublier comme ça. Enfin, je peux pas oublier notre relation comme ça et c'est tout à fait normal. Je l'oublierai jamais totalement, mais c'est de me dire cette relation aujourd'hui. Enfin, cette partie de relation, elle est terminée. Et que dans tous les cas, encore une fois, je l'avais dit dans mon autre vidéo, mais si ça doit être la personne avec qui je finis ma vie, on se retrouvera euh, un jour. Et si ça ne doit pas être lui, euh, je finirai avec quelqu'un tout ça se passera mieux. Mais euh, tout ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est que la relation comme ça est terminée, enfin dans tous les cas on va pas se remettre ensemble demain et voilà c'était hyper compliqué au début pour moi d'accepter ça mais en vrai j'ai quand même réussi assez rapidement à l'accepter et à comprendre qu'il y avait dans tous les cas du chemin à faire euh, des deux côtés et qu'on se remettrait pas ensemble demain, enfin du moins moi il faut savoir que j'étais dans une relation quand même très installée, enfin j'étais dans une relation où on vivait ensemble donc je me... enfin dans tous les cas ça a été peut-être plus simple que pour d'autres gens à accepter le fait que dans tous les cas on reviendrait pas demain comme on a été ces dernières mois et semaines parce que bah tout simplement on va pas rien ménager ensemble, on va pas refaire euh, notre vie ensemble, enfin vous avez compris, c'est vrai que je pense que sur ça c'était peut-être plus enfin plus dur émotionnellement parlant mais plus simple cérébralement parlant de le comprendre parce que euh, c'est évident que dans tout cas on va pas revenir euh au même point qu'avant, vous voyez. Ensuite, je vais mettre mon euh, phare à paupières et euh, je vais vous parler de la seconde étape qui a été euh, comprendre. Je pense que comprendre pour moi ça a été le plus compliqué parce que je suis une personne qui, je pense que vous l'aurez compris, a besoin d'explications de, rationnelles. Enfin, dans le sens où je peux pas me contenter d'une phrase dans une rupture et moi-même j'ai besoin de comprendre et voilà et j'ai énormément parlé avec mon ex je sais que c'est ce que pas mal de gens conseillerait de pas faire en mode de, de garder contact Nous faut savoir qu'on a été ensemble pendant un certain moment après la rupture enfin ensemble dans le même endroit et même si c'est très dur genre émotionnellement parlant je pense que c'était vraiment très, très très très très compliqué il faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon c'est clair que tu vas pas pouvoir réfléchir toi-même de ton côté c'est aussi très important de comprendre de comprendre ce qui n'allait pas dans la relation ça m'a permis de déculpabiliser de comprendre que c'était pas du tout de ma faute et que voilà j'avais pas ma... enfin j'avais pas grand chose à me reprocher parce que moi je suis quelqu'un qui se remet difficilement en question mais quand je me remets en question je remets en question tout, tout ce que j'ai pu faire ma vie et j'ai aucune confiance en moi donc en fait comprendre ça comprendre que bah voilà des fois ça dépend pas de toi ça dépend même pas forcément de l'autre personne c'est juste pas pas le bon moment ou peut-être comme ça ça aide d'ouf je trouve à passer à autre chose même si c'est très compliqué et, euh, et voilà encore une fois c'est pas terminé hein. j'ai j'aurai toujours encore besoin de réponses certains trucs et voilà mais c'est important je trouve de discuter et moi pour ça je suis contente parce que que ce soit donc avec mon ex là mon autre ex avec qui je suis restée 5 ans, j'ai gardé des contacts qui, pour moi, me permettent de, genre, si un jour j'ai besoin de parler, si un jour j'ai besoin d'explications, c'est possible. Genre, je, je peux pas trop concevoir de finir une rupture dans la haine, parce que je trouve ça trop trop dommage, surtout quand la personne, est à autant apporté. Je me dis, quel que soit l'avenir de notre relation, bah j'ai pas envie que ce soit une relation de haine. Ensuite, l'étape d'après, euh, ça va être de prendre du recul sur sa relation. C'est très très compliqué. Surtout, j'ai remarqué un truc, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand tu te fais quitter, tu vas forcément voir que les aspects positifs de ta relation parce que tu vas l'idéaliser et tout, et quand tu quittes, t'as tendance à bah, au moins de quitter, penser qu'aux aspects négatifs de ta relation, puis en fait après euh, après souvent, les rôles s'inversent, elle hein. n'est pas la question, et franchement c'est super dur cette étape parce que euh, honnêtement j'avais pas des gros trucs qui allaient pas dans ma relation et c'était pas une relation toxique ou voilà mais il y a toujours des trucs hein, qui vont pas dans une relation il y a toujours des trucs qui auraient pu être améliorés et tout et moi même si c'est un peu horrible et cruel ça m'a aidé de reposer à tous ces trucs négatifs parce que genre ça me faisait prendre aussi du sur qui l'avait été, notre relation, et sans le détester. Hein, honnêtement, voilà, c'est pas une question de ma relation, c'est juste prendre dans toutes les relations, il y a des trucs négatifs. Et c'est plus simple de désidéaliser la personne, même si ça reste super compliqué. Désidéaliser votre relation et la personne, c'est euh, la première étape, je trouve, pour passer à autre chose, enfin, la première réelle étape où c'est toi qui décides et, et voilà. Et honnêtement, si tu décides de rester toute ta vie dans l'idéalisation et dans le fait que ta relation est incroyable, bah, c'est pas comme ça que tu avances pour c'est pas comme ça que tu vas avancer pour peut-être un jour une, future, une autre future relation, c'est pas comme ça que tu vas avancer pour peut-être un jour retrouver cette personne. Euh, voilà encore une fois moi je n'attends rien là, juste je, je reste ouvert sur tous les trucs parce que je sais que voilà ça arrive que les gens se remettent avec leur ex, ça arrive que ils retrouvent amoureux le lendemain d'une autre personne donc j'essaie de m'adresser à tout le monde et à tous les gens qui regardent cette vidéo. Et je me suis rendu compte d'une chose c'est que la désidéalisation de ta relation et de ton ancien partenaire, ça, ça dépend que de toi. Genre la personne a le repos avoir été incroyable, t'avoir rendu incroyable, parce qu'honnêtement, c'est ça que j'ai ressenti dans ma relation et j'ai jamais été autant épanouie. C'est toi qui décides aussi de voir le négatif et c'est toi qui décides de te concentrer sur ça. Je pense que vous le savez, vous l'avez remarqué, je suis une grande amoureuse de l'amour et genre j'y crois et je crois énormément à l'amour. Mais je pense aussi que ton cerveau, il est très fort. Enfin, si toi et ton cerveau, vous essayez vraiment et que vous décidez vraiment de passer à autre chose, vous y arriverez. Et en, encore une fois, je ne suis pas totalement à cette étape-là. Hein. Genre, euh, encore hier, euh, j'ai passé ma, <rire> ma matinée à plus près de mon lit. Mais juste, euh, si ton cerveau veut vraiment, vraiment, vraiment oublier, je pense qu'il en est capable. Après, c'est clair que tu n'as pas forcément envie de passer à autre chose directement, tu n'as pas envie d'oublier parce que tu viens encore un peu dans les espoirs et tout. Et ça, c'est normal. Prenez votre temps. Enfin, il faut aussi prendre du temps. Quoi. Et encore une fois, honnêtement, c'est tout à fait normal de calérer et tout. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que pendant ma première relation, euh, j'ai eu une rupture à un moment et j'ai jamais vraiment décidé de passer à autre chose. C'est à dire que bah finalement je me suis rendue avec mon ex, mais j'ai pas décidé de passer à autre chose. Et je pense que là, ce qui a changé dans mon état d'esprit cette année, et peut-être dans la maturité que j'ai prise, c'est que j'ai réalisé que même si j'ai croyais en notre relation, même si beaucoup de trucs, et même si j'étais pas forcément tout de suite d'accord avec le fait de me séparer, et bien, bah, euh, fallait aussi évoluer et que j'évolue et que dans tous les cas, fallait pas que je reste au point où j'étais à notre rupture, parce que euh, si tu n'évolues pas, bah dans tous les cas, il n'y a pas d'avenir possible pour toi euh, en termes de self-love, de développement personnel et de futures relations que ce soit amitié, amour et tout. Une étape qui est ensuite très très très très très compliquée, et surtout pour moi, c'est de se détacher de la dépendance affective. C'est très compliqué, surtout quand t'as vécu avec la personne. Honnêtement, j'ai passé trois semaines séparée de mon ex, et c'était le maximum que j'ai fait, et on se parlait. J'ai pas passé plus d'une journée à ne pas lui parler pendant un an et demi. Donc forcément, c'est très compliqué, parce que c'est très dur. C'est très dur, c'est, je pense, le départ les plus dur d'une rupture, mais il faut aussi se rendre compte que tu peux vivre tout seul et honnêtement moi avant de rencontrer cette personne je savais que je pouvais vivre tout seul. alors j'étais quelqu'un de très solitaire et tout mais euh, bah, en tombant amoureuse je me suis énormément attachée et j'ai pris peur de la solitude et ça mon premier conseil euh, pour passer à l'étape d'après et arriver à s'en sortir tout seul et ce conseil s'applique aussi aux gens en couple c'est hyper important même si je l'ai pas compris sur le coup. mais voilà se retrouver soi-même c'est super important que tu sois en couple, solo dans n'importe quelle relation. Déjà, il faut faire des trucs qui s'épanouissent, et c'est pour ça que j'ai repris YouTube. Ce matin, je me suis levée à 8h, j'ai fait du sport et tout. C'est des trucs que je faisais pas dans mon ancienne relation. C'est pas pour autant que je... c'était pas bien, mais juste genre, c'est des trucs que j'avais un peu délaissés. Et j'essaie de les retrouver parce que je sais que c'était des choses qui me rendaient heureuse. Et, euh, et voilà, penser à tous les trucs qui vous rendaient heureux, hormis la personne qui vous aimait et que vous aimiez. Et euh, c'est la première étape. Et ensuite, d'être bien entourée. J'ai eu de la chance d'être très, très bien entourée, franchement, genre incroyable au niveau de mes potes et tout. Euh, que ce soit en Thaïlande, avec des gens que je connaissais depuis que quelques semaines, mais qui ont été tellement là pour moi, pour euh, mon ex aussi, pour notre couple, enfin vraiment incroyable, et euh, aussi mes amis de Lille, et mes amis de Rouen, et mes amis de Paris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais à Dieppe pour me changer idées mais aussi je pense que c'est très important d'être entouré dans cette période. Bref, je vais continuer à me préparer, je vais faire mes affaires, et puis on va partir à Dieppe. Mmh. Ok les gars, donc je suis euh, revenue de Dieppe, euh, je voulais prendre ma caméra parce que je voulais vous parler un peu. Je vous avoue que ces dernières heures et cette journée n'a pas été facile puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et comment vous dire que j'avais pas imaginé faire mon anniversaire à Rouen, euh, là, enfin même si j'aime beaucoup Rouen, mais forcément j'avais imaginé le faire avec lui et mes potes en Thaïlande, faire plein de trucs trop cool. Et c'est vrai que c'est compliqué, ça m'a mis un peu une claque. Genre, je vous avoue que un truc qui est vrai, c'est que je suis hyper fatiguée en ce moment avec tout ce qui s'est passé, aussi le décalage horaire et tout, mais ça fait plusieurs jours. Je vous, vous avoue que voilà, la fatigue ça aide pas, donc j'ai passé mon après-midi à pleurer dans mon lit. Et après, j'ai eu mes potes de Thaïlande Hôtel et ça m'a remis bien. Et voilà, genre, faut accepter qu'il y a des moments un peu down et c'est vraiment genre juste parce que. C'est normal en fait, ça fait énormément de. ça fait un surplus de trucs et, euh, et voilà, c'était un peu compliqué. Et pour me, me remettre dans un bon mood, j'ai fait du shopping. Je fais jamais de shopping d'habitude, j'aime pas acheter des fringues, mais là j'avais envie d'une nouvelle ère, j'ai acheté des fringues et je vais vous les montrer. Donc, déjà j'ai acheté ce petit haut violet, je me suis dit on va faire un petit peu de couleur ensuite j'ai acheté un jean, c'est le bordel dans ma chambre mais c'est un jean un peu pas def enfin je l'aime beaucoup, il est assez bien taillé donc euh, il est très très cool et je trouve qu'il va bien avec le haut euh, voilà j'aime beaucoup le, le petit style et ensuite j'ai acheté une petite euh, nuisette, enfin en fait c'est pas vraiment une nuisette, genre je savais pas si je la prenais mais elle est en réduc. je me suis dit pourquoi pas en gros c'est une petite nuisette comme ça mais elle est assez longue euh, juste je suis pas fan du bas mais je me dis si je la porte en mode tenue de soirée en fait je la vois bien en tenue de soirée avec un petit collant et mes Doc Martins euh, et une veste en jean, genre pour casser un peu le loup. Sinon, ce soir, je vais pas faire euh, un truc incroyable, je pense. Euh, là, je vais essayer de faire un petit port, de ressortir des vêtements euh, que je vais emmener à Paris. Et ensuite, je vais manger avec mon père ce soir. Et demain, je vais à Paris voir Rémi. Je pense que ça va me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de changer d'environnement, de sortir, de faire la fête. Et donc, euh, oula. Et donc, euh, voilà. J'espère que ça vous plaira. Hello les gars. Alors, hier, j'ai fêté mon anniversaire. Et là, on va partir à Paris pour se changer les idées. Je vous emmène avec moi, ça va être top. Vous les hommes, c'est tous les mêmes. Macho, mais cheap, bande de mauviettes infidèles. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Coucou les gars, je vous retrouve, euh, on est plusieurs jours après, on est mardi 29 mars, euh, je suis allée à Paris. Aujourd'hui j'ai une tête horrible, je sais pas pourquoi, mais je voulais vous raconter un petit peu ma vie et vous parler de tout ça. Euh, donc je suis allée à Paris quelques jours, il faut savoir que Paris c'est une ville que j'aime beaucoup, et j'avais pas envie de l'associer à des souvenirs liés à mon ex parce que ça tombe vite comme ça dans ta tête, et j'avais pas envie parce que je suis toujours allée à Paris, enfin genre avec des amis, c'est un truc juste que j'aime bien. Et ça dépend pas de la personne avec qui je suis, ça dépend de moi. Et donc euh, voilà, je suis allée chez Rémi quelques jours. Je regrette un peu de pas être restée plus longtemps, mais en même temps, il fallait que je rentre, parce que je voulais travailler, je voulais dormir, parce que je suis explosée, je suis encore hyper fatiguée. On est pas mal j'ai pas nécessairement filmé, parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Mais euh, c'était vraiment très, très cool, ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je fasse un peu plus de temps à Paris, je pense, pour euh, me vider la tête, pour me sortir un peu euh, le nez de tout ça, peut-être pour avoir essayé d'avoir peut-être un peu plus de d'opportunités plus pro parce qu'il y a un truc qui va trop en ce moment aussi c'est que forcément tout ça ça a un peu brisé mais ma vue sur le futur, j'ai envie de pleurer, si vous avez des petits contacts au Canada donnez-les moi parce que j'ai toujours voulu partir au Canada et je me dis c'est un truc que je voulais bien avant ma relation donc il faudrait peut-être que je le fasse mais c'est super compliqué de trouver un stage à l'étranger voilà, je sais que ça fait un peu pitié de faire ça sur YouTube mais je demande. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire dans les futurs temps, je vous avoue que les courses aussi le bordel. Euh, je sais que dans cette vidéo enfin je suis en train de faire le montage de la vidéo et elle paraît hyper positive. Enfin, on dirait vraiment que genre je ressens rien, mais c'est pas le cas, c'est plus que moi j'essaie je, de me convaincre aussi moi-même, enfin, en j'essaie d'avancer parce que je sais que j'ai pas le choix, mais euh, c'est très compliqué, j'ai encore passé euh, ma journée d'hier à moitié dans mon lit euh, au bout de ma life parce qu'il n'y a pas que ma relation qui s'arrêtait, il y a un peu ma vision du futur. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui je vais aller en ville euh, manger, et puis après je vais rejoindre Noémie. Ensuite je vais aller à Lille, la semaine pro, c'est pour ça que je pense que je vais terminer ma vidéo aujourd'hui. En plus il fait pas beau, j'ai trop le seum euh, Je vais terminer ma vidéo aujourd'hui, et, et puis euh, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous retenez de chaque épisode, parce que c'est un peu compliqué moi-même d'avoir le recul nécessaire pour voir. Euh, encore une fois, tout ce que je dis c'est mon expérience actuelle, genre ça se trouve je penserai pas la même chose dans 6 mois Mais justement je trouvais ça intéressant de vous montrer au fur et à mesure pour qu'on se soutienne tous ensemble dans ça euh, Voilà, en tout cas en tout cas, j'espère que, que ça vous plaît et puis je vais vous laisser et je vais aller me préparer voilà. Coucou les gars, je vous retrouve euh, juste avant de partir à Lille, finalement j'ai pas vu Noémie hier parce qu'elle était malade Et je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog je voulais juste vous rappeler que tout ce que je dis et tout ce que le monde c'est vraiment genre quand je vais au mieux, parce que par exemple hier j'étais au bout de ma live, je me sentais comme une merde, je me sentais trop moche, enfin bref. Euh, forcément ça atteint ta confiance en toi, et c'est pas que des trucs positifs genre vraiment j'étais au bout de ma life. Donc je voulais vous dire courage, je sais que sur les réseaux je montre une image en mode des stories où je fais des trucs et tout, ça veut pas dire que je suis tous les jours comme ça, je vous rassure. Euh, voilà, bon courage, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog. Et je vous fais des gros bisous. Le passé s'est passé, dommage c'était bien, Allez, viens, on les vient. On s'en fout, toute, de toute façon c'était rien. Écoute, c'est premier, c'était toi, c'était nous.